sie war schön und zeigte stolz ihre beine dem ganzen café das hab ich vergessen noch wie pich am tresen hatte wird mehr davon erzähl ich jetzt bleibt mir nur donc euh, tout ce week-end on est à l'hôpital foot pour euh, euh, la provocation d'une phytoépuration chez delphine une fille de l'hôpital canfreut donc il sa maison et donc là, ce qu'on a organisé, en fait, c'est un chantier festif avec euh, tout le groupe de cet été. On, euh, donc, on avait planché sur l'idée de, de repratiquer euh, ce qu'on avait vu un peu. Et donc, euh, bah, la phyto euh, ça avait pas mal été redit. Et donc, du coup, bah, on a cherché du monde. et Il s'avérait qu'ici, il y avait moyen d'en faire une. Et du coup, on a organisé tout ça. Euh, on a fait en sorte qu'il y ait du monde qui vienne et on a aussi fait une expo pour expliquer aux gens et tout pour que les gens puissent un peu s'approprier la technique et donc du coup, ben, ah, voilà, ça marche bien, il y a carrément du monde et tout et euh, là on est dimanche, ça fait ben, la fin de la deuxième journée la fin du week-end et on a quasiment fini et, euh, et ça le fait carrément Ok, et c'est une phyto C'est une phyto-épuration donc euh, ce qu'on a vu euh, c'est Michel donc la l'épuration des eaux usées par les plantes. Donc là en fait il y a des eaux d'évier euh, et des eaux, les eaux de, de salle de bain qui vont arriver là par une tranchée qu'on a creusée euh, tout du long depuis la maison, qui arrive là en haut du, du champ. Donc euh, ils atterrissent dans la phyto, on va, mettre, euh, on va installer les plantes. Là on est en train d'installer les bâches pour euh, imperméabiliser. Ensuite on va mettre du gravier, du sable, on va installer les plantes et euh, on va remplir ça d'eau et euh, donc une fois que le système sera mis en place, L'eau sale va s'écouler, va être prise par les plantes et elle va arriver en bas là et elle va pouvoir alimenter un jardin dans euh, le bas du champ. rester assez, euh, assez le même, enfin les gens sont restés intéressés et au contraire il y a d'autres gens à, à venir un peu se fixer, à s'intéresser à ce qu'on fait et donc là c'est le chantier, enfin le premier chantier festif qu'on organise mais il y a l'idée de, de continuer euh, carrément notre chantier avec, euh, Ben, euh, ça peut être sur les énergies les renouvelables, euh, les éoliennes, enfin on a plein d'idées comme ça euh, qui courent. Euh, euh, ouais, on a aussi l'idée ouais, des toilettes sèches avec euh, la caravane qui est arrivée ce week-end donc on va aménager euh, en toilettes sèches euh, pour pouvoir les transporter sur les festivals et euh, pour faire aussi de l'autofinancement pour le clage. c'est écologique euh, parce que bah, c'est utiliser des plantes quoi, pour euh, traiter les eaux usées. Et euh, bah, ça permet d'éviter d'utiliser des produits chimiques, euh, d'éviter de, de balancer des, nit des nitrates et tout dans les nappes phréatiques, euh, pour ne pas avoir à chlorer l'eau. Euh. Quelqu'un a des bases un peu en tous les. Il a certains genre euh, Elvira, elle connaît un peu la maçonnerie. Euh, on utilise des connaissances un peu de tout le monde euh, dans tous les domaines, niveau euh, plomberie et tout. Euh, et nous, euh, nous ce qu'on connaît c'est euh, la fitepuration. Après faire un mur et tout, on n'est pas trop spécialiste donc il euh, y a des gens qui connaissent plus ça. Et après quelqu'un qui ne sait pas du tout, rien faire du tout, il peut rentrer. Quoi. Ouais il peut rentrer bah, parce que de bah, toute façon c'est pour apprendre quoi c'est pour que les gens s'approprient les techniques donc... Avec. Et euh, l'autonomie Pourquoi c'est un truc d'autonomie ça L'autonomie bah, parce que euh, euh, je sais pas moi par exemple en ville euh, les eaux usées euh, il faut repartir à 15 km de chez soi avant de trouver euh, la fin de leur traitement alors que... Euh, ça y est, quoi, ça devient de l'eau euh, potable euh, et ça, ça reste euh, dans sa propriété. Donc, euh, oui, c'est autonomisé. C'est gratuit, quoi. Ouais, pas un gratuit, c'est bon marché. C'est pas cher. War schön und zeigte stolz ihre Beine dem ganzen Kaffee, das hab ich vergessen, doch wie üblich am Tresen hatte wird mir davon erzählt, jetzt bleibt mir nur noch die Hölle zu Haus, die sie mir jetzt macht. Kein guten Tag, kein gute Nacht. Und jedes Mal hängt sie wieder damit an, weiß verblüht, der Flieder zur Zeit. Mir hast du ja gesagt, sieh nur was bleibt. Das Schlimme ist, so manches Mal denke ich gern an das, was war und ich muss sagen, dass wenn ich trinke, die Wälder säuft in dem, worin ich versinke. Jetzt sitze ich und höre zu und mach alles mit, was man mir sagt. Oh, und wie viel und den ganzen Rest, wer da noch war, weiß verblüht, der flieder zur Zeit. Zu mir hast du ja gesagt und sieh noch was bleibt.